Ultimate. Euh, non, c'est Ultimate par contre, je crois que tu t'es trompé de jeu. Ultimate, Chican Horse Oh, y'a un singe. Allo Par contre, le je peux rejoindre Fightox, je... mais je peux pas rejoindre Illusion. Donc. Bah, rejoins Fightox. Illusion chiant. Ah non, je vais rejoindre, <rire> rejoindre Illusion. Non, rejoindre Illusion. Non, vas-y, tout le monde Putain, veut. je vais pouvoir sauter partout que t'es un singe. Peut-être parce que t'es un singe. Non. Là, ça l'air être bien ça. <rire> Ah, attends là-bas! Avec son petit ruban de merde, son... Ben, regardez son oh. mouton handicapé qui danse là! Oui! Yes! Mais quoi? Yes! Oui. Une chance sur 4. Merci Mascarde, ça se voit que tu fais prépa, hein, franchement! 1 euh, divisé par 4 c'était chaud. Hein. Ça, ça, ça, vaut, ça vaut le coup, hein, franchement, de faire prépa pour. Bon. Hop là, on peut pas finir! Allez! Ok, on va essayer. Hop là, t'as vu? Ouais. Ok, Ok, c'est possible! Allez, ah, personne Ok c'est cool oh, ouais, ça en tout cas la, la, voilà. partie, la partie commence bien hein, on est... En fait je vous laisse un petit peu d'avance Parce que je me suis beaucoup entraîné Et euh, je me suis dit que ah, ça, ça T'as toujours été un bon, un bon joueur de toute façon Oui du coup <rire> je vous laisse un petit peu Oui Et pourquoi tu veux tourner un portail Ah non c'est Paytox Hop là j'ai gagné quoi Tu l'as pas forcément gagné, oh, regarde c'est pour bon Paytox Allez merci Je sais que la gueule en fait, super En plus... C'était pas mal un papillon C'est un nœud papillon, pas un papillon. Non, c'est un papillon. Hop, faut ça faire comme chiant. ça pour gagner en fait. Mascar oh dans tous les cas, si t'as besoin d'aide Là, faut sauter d'un coup. Exactement Je <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> suis content l'avance. Je suis de la <rire> <du> plus dernier <rire> Est-ce que j'aurais le droit d'utiliser ton soupir et de le mettre en boucle <rire> si tu veux. <rire> un, un, un. Yes. Mais c'est impossible de faire ça là. Ah bah non, on non. vient de le faire du premier coup. Mon père il vient de casser ma porte. Hein <rire> C'est génial. <rire> oh c'est le dans cette famille. <rire> Je m'attendais pas à ce qu'il rigole. vas ça fait une demi-heure, il est sur la même partie de la map, il avance jamais. <rire> Putain. Saute direct. Dès que t'es dessus, tu lui vas de l'autre sens et tu sautes direct. Ouais. <rire> Allez là. Mais mascar était complètement con, c'est pas possible. <rire> Il est cool. complètement idiot. Voilà! Oh, s'il oui. avait loupé, putain, je me serais vénère. Et t'as intérêt à survivre hein, parce que. Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? quoi <rire> <rire> Mais il se monte absolument tout! Mais quoi? Mais quoi? Mais il vient encore se prendre une boule de feu là! Quoi? Mais où? Quoi? <rire> est il... Vraiment! Il s'est brisé 15 flèches de Allez! Puis... Putain, je suis dernier. Ah ouais, t'es nu à chier. Ah, le masqueur de forme <rire> Si okay. je meurs éclaté par, par le. Euh... Ce jeu c'est de la merde. <rire> Salut Mascard en tout cas, j'espère que tu t'amuses bien. Oh Bah, ouais, je... oh, chérie ouais. J'espère que tu t'amuses bien. Hein. Instant de karma. Oh wow, Les flèches Trop bien <rire> Ok. <Pfff>. Nice <rire> run Chier. Nice ah, run les... tout C'est super <rire> DJ Khaled c'est ah qui allez. qui a fait cette merde? C'est pas moi. Non, en vrai, ça va. Ouais, ça va. Attendez! <rire> J'ai mis ma scar, en tout cas. <rire> Même ça, j'y arrive pas. Mais mais. NON! Oh, oh, je suis trop fier de moi. <rire> ouais! J'ai fait un peu près comme toi. Yes. Tiens, prends oh. ça. Oh <rire> non! Oh allez, chef! Il été dans le décor. Ouais. No pas Comment il a... est passé, Fightok? Oh, tac! Oh, okay, je l'ai pas vu! <rire> mais mec, c'est impossible. Comment il est passé là? Non, non, non, il mérite de mourir. Allez, chef Le sphinx, il oui, a dimanche ouais. est mort. Il t'a enturé, Enté enterré. Pas enturé. Parce que ça existe pas enturé. Je avais même pas vu, hein, la boule. Ouais, bah tu vas la voir quand Je vais te la mettre dans le front. <rire> Hop là. Allez, je... oh, non oh, non <rire> oh, <rire> non Si quelqu'un a besoin de conseils, je peux... Je suis toujours là. Ah ouais. Voilà. Allez, oh, ouais <rire> <rire> Toujours aussi simple hein, qu'on peut le voir. On peut fermer sa gueule là, hein, sinon euh, tu sais, sa il <rire> fait. Il est trop chiant putain. Je suis un singe, je fais du je fais de la musique. <rire> C'est quoi le rapport Tu peux m'expliquer bah <rire> Franchement là je trouve pas. Hein. Le talent, le talent. Oula, oula Oula Ou oh, quoi que... Quoi <rire> Salut en tout cas non, oh, non je... il a gagné Ta moite a pas. gagné Et le petit piège oh, ta... Ah, ta... Non mais tu gagnais sans le piège Je suis content que ça soit toi qui et pas euh... Une moite qui vole Yes. Oh non la pire ah, ma... La pire <rire> Non mais t'es vraiment une merde hein, Vraiment et Sur une échelle de 1 à 100 t'es une merde T'es <rire> vraiment Nicolas sur 20 hein. Pas de points <rire> Mais il est insupportable 4 <rire> <Putain. rire> ah bon, ans d'âge mental quoi. Oh là. Ah, on est tous reculés <rire> C'est moi premier Non C'est moi premier C'est moi premier J'arrive oh. Je suis premier oh. Oh, Je suis encore premier C'est facile ce genre, hein. vraiment Non Non, pas. non. <rire> En tout cas, j'ai fait un beau mouvement <rire> Putain La vie l'a fait <rire> Je fait comme Nighthawk, mais moi j'ai tombé direct Son singe il avait l'air déçu de pas avoir eu l'objet. Pourquoi moi je passe pas quand je fais ça Pourquoi moi je passe pas Mon méléon, il est. Mon, Mon calé mis... Oh il a mis la pièce Oh l'enculé J'ai un trop gros méléon En tout cas j'ai pas du tout du mal sur cette map. Ah non c'est vrai que c'est chiant un peu. Ah <rire> <rire> ça c'est cool, Phytox tu vas mourir ah, hein Phytox c'est vraiment un boss T'es une C'est moi qui okay, a gagné T'es une On... espérance de vie de 2 secondes Voilà Vous connaissez le bruit des aimants Est-ce que c'est agréable non. Moi j'aime bien Non, <rire> Mascar... Non. Mascard Mascar, il aime bien hein Non. <rire> c'est mon bruit préféré <rire> Tu me fais ça en ASMR, je suis content Je peux pas s'accrocher en branche mon singe, c'est pas un vrai singe Allez, oh. enfin ouais, fallait, fallait fallait la faire au moins une fois quand même. En gros, il n'y a pas vraiment de map. Tu vas voir, tu vas comprendre au deuxième tour. Genre, en gros, là, tu vas passer devant les cases qui sont grises, et bah ça va créer des, des cases qui n'existent pas, mais la prochaine map, elles existeront. Regarde là, quand je cours. Et bah ça, tous les blocs qui ont été faits, et bah ils, ils, ils, ils existeront après. Mais que pendant le prochain tour. Oh. Donc, ah, oui. c'est pas des blocs, dommage. Voilà, bien inutile en tout cas. Merci, hein, la, la... As quelques blocs. la chèvre. Non. Plus jamais tu nous fais ça. Non, même pas. Attends! Ah oh, putain, c'est impossible après. Non, non, non, Fytox, suicide-toi. Il essaie de tout colorier. C'est un cancer. Trop chiant. <rire> Mais tu ça es le. Concert. Mais tu es le, il est insupportable. <rire> il est trop chiant. <rire> Ils sont... <rire> Bienvenue en secret en tous les cas. Hein. <rire> <rire> Mais vous avez vu le singe, comment il est triste quand on lui prend son oui. truc <rire> il, fait, il fait un sourire en mode... Mais pourquoi il me l'a pris Oui. Trop long. Oh, Ah trop long. Allez, non Oh les cadavres non <rire> Ah cette map elle est bien là mais faut il faut qu'il arrête de prendre les bombes lui, hein, il est insupportable. Non T'es pas drôle, si tu fais ça... Peux... T'as atomisé la paille. Allez, dis que tu te fais chier, ma Fightox. Ah, ah ouais, ouais. <rire> Allez, ah, voilà. Allez au revoir. ah, fallait ah, pas esquiver Ça fait un bonhomme. Et la, la, la créativité de Mascard est surdimensionnée. Ça fait un bonhomme C'est juste un gros psychopathe, il aucun bonhomme Ici, il a rien là, il y a un oeil, là il y a un autre oeil. Bah Et déjà, il y a un problème entre les deux yeux. <rire> justement, c'est un c'est smiley Meurs Meurs ouais, va, va prendre la pièce, quoi Elle est dans le bloc, la pièce Allez Waouh, c'est pas facile, ça. Hein. Ce que je viens de passer était vraiment pas évident. Ah, on peut... <rire> Comment t'as fait ah, T'es mort. Il mort hein. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, mais je suis là, moi, encore oui <rire> J'avais pas vu que j'étais vivant Regardez <rire> Ah ça fait un bonheur Mais t'es con On peut même pas passer On peut pas sortir ah, Si on peut passer Allez <rire> <au point> <rire> <rire> <rire> Comment Comment il est passé, Mascarp Il le portail Oui Comment il est passé, Mascar <rire> <rire> oui <rire> Il est parti à une vitesse Ah, en Il est élu, je l'ai vu Non Oui Non Il s'est déclaté Mascard, il est mort Ta gueule Ta gueule Pourquoi on a invité Ice Lucky dans cette vidéo Arrête Il prend jamais de blocs, il prend que des trucs pour exploser Salut Fight en tout cas, baisse bien Ok Ah Ah Oh Mais t t es, t es, tu t'es pris la plante normalement! Oui! Oh oh Je suis deuxième! En un coup! Oh, j'ai fait un petit rire de petite merde là. Ah Attendez Non Putain vas-y j'ai perdu oh Ah les Phytox Ah les PyTox. Bravo Ah t'es bien mort toi hein. <rire> <rire> ouais, ah, c'est cool en tout cas. Bien yes, <rire> sûr, je suis pas dernier. Pourquoi je suis en train de faire une remontada Moi <rire> bah, t'as ah, perdu si. avec ce qui. Ah ouais, c'est vrai. On va au vieux schnock. Wow. <rire> J'ai pas compris. <rire> bah, le vieux manoir. Non, <rire> <rire>